Est-ce que l'Éternel Dieu a béni? A béni? Est-ce que l'Éternel Dieu a béni? Dieu a béni? Personne ne peut détruire. Est-ce que l'Éternel a béni ses chemins? béni Nul ne peut détruire ce que l'Éternel a béni. Ses chemins sont la bénédiction. Nul ne peut détruire ce que l'Éternel a béni. Ses chemins. Yeba peux la bénédiction Personne ne peut de Nous Ce que l'Éternel a béni Je chemin Yeba la bénédiction Nous See you, oh, ah, Mauira, Mauira, bebé, a malekemate, mable, go see you, oh, I ah, yep, ma. Maréka, ma te, ma Oh, <laughs> Seigneur Jésus pour souhaiter les bienvenus à toutes les personnes distinguées ce matin. Alors ce camp de prière à ces jours est thème de prière. Nul ne peut détruire ce que l'éternel a béni. Sa chemin. La bénédiction. C'est chemin, c'est chemin. Sous la bénédiction. s'il y a une personne bénie quelque part, je t'en prie, dis fortement Amen. Amen ou Dis grandement Amen. Ce matin, est une matinée de la bénédiction d'un enfant de Dieu. La prière de cette matinée dans ce camp ici est la bénédiction. La première bénédiction à l'accoutumée, je dis que c'est la bonne santé. La seconde. Et ce sont les enfants dont Dieu nous bénit La troisième C'est l'argent, les finances Et c'est l'argent qui apporte la bénédiction sur tous les plans L'argent C'est avec l'argent qu'on s'attache des parcelles C'est avec l'argent qu'on achète des maisons c'est avec l'argent qu'on peut bâtir la maison. Et l'argent constitue les vêtements, les costumes que nous portons. Alors les chaises sur lesquelles nous sommes assis, c'est l'argent qui les a achetées. Alors si une chaise est achetée à 5 000 francs, sache que tu es assis sur une somme de 5 000 francs. L'argent, c'est avec l'argent qu'on peut payer la tente d'une fille. L'argent, et Dieu bénit ses enfants d'avec. C'est Dieu qui était plus de richesse que tout le monde ici-bas. Alors ce matin, dans ce camp de prière, nous prions pour la bénédiction. Je m'en vais vous rassurer ce matin Amen Voici le jour de ta réception mm. Voici le jour de ta réception Tu repartiras avec ta bénédiction qu'un sorcier le veuille ou pas qu'un démon le veuille ou pas les chemins sont des chemins de bénédiction si la terre fermé, tu la le ciel va les ouvrir ce matin l'éternel va les ouvrir ce matin la le saint esprit les ouvrira amen j'ai dit ayant observé le monde entier je le dis très souvent que ceux là qui en plus besoin de la bénédiction sur cette terre sont des chrétiens ou des croyants n'allons pas nous gonfler avec cette bénédiction financière mais nous allons servir Dieu avec car nous les croyons c'est nous qui donnons la dîme alors si Dieu te bénit alors il faudrait que tu saches que tu vas financer l'œuvre de Dieu avec ta richesse et c'est nous qui achetons des parcelles sur lesquelles on construit les temples et c'est nous qui bâtissons les temples et c'est nous qui organisons également les campagnes d'évangélisation alors sache que nous avons besoin de la bénédiction et je dis si tu as une jalousie que Dieu te bénisse afin que tu soutiennes son œuvre. si tu devrais mobiliser un million sur cette terre avant ta mort là wa wa millionnaire Amen Dieu fera de toi un multimillionnaire Ni nebe milliard de karne jakh la gbe ya mes sœurs Alors s'il faut que tu mobilises un milliard sur cette terre avant de rendre l'âme Voyez ne le gogbobe il ne le gogbobe Mawo ira ne mawo dona wa il ne y même milliard de karne ça mawo wa milliardaire Et que tu es ému de jalousie afin que Dieu te bénisse pour que tu soutiennes son œuvre, je te dis ce matin, le Seigneur fera de toi un multimilliardaire. Dans ce temps de prière où tu es venu avant de retourner chez toi, Dieu fera de toi un millionnaire. Dieu fera de toi un heureux milliardaire. Et ta pensée te dit où passeras-tu afin de gagner ces millions, ces milliards en cette période de crise financière. Tu te demandes Tu te demandes Où passeras-tu pour gagner cette somme Ou bénédiction uh, Tu te demandes Où est-ce que toi comme ça tu passeras où est-ce que tu peux passer Afin de gagner cette ensemble dont on parle Si Dieu veut bénir quelqu'un Et c'est par une petite activité Voici le jour pour que tu prennes ta part Il te bénira d'adopter des véhicules Il te bénira d'adopter des terres Et, Et voici le jour que tu prennes ta bénédiction Dis j'aurai ma part ce matin Alléluia. Amen, Amen mais de nous allons lire dans les dans l'acte des apôtres. Chapitre 4, verset 34. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 34. « Il n'y avait parmi eux aucun indigent, Tout ceux qui possédait des champs ou des maisons, les vendait, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Amen. Amen. Amen. Et il n'y avait plus aucun indigent parmi eux. Il n'y avait plus aucun souffrant parmi eux. Il n'y avait plus aucun mendiant parmi eux. Il n'y avait plus aucun pauvre parmi eux. Alors parmi quel groupe de personnes nous disent-ils qu'il n'y a plus d'indigents ou de nécessiteux Ce sont nos prédécesseurs, les premières personnes. La première église ou l'église primitive qui avait débuté à Jérusalem et après le départ de Jésus et son église a débuté au travers des apôtres et tout cela qui avait cru en l'évangile. La première intention qu'avaient les apôtres ou les disciples c'est que tel que leur cœur et ils ont aimé Dieu, ils font le jeûne de prière. Ils prient ensemble pour que la chose soit encore plus facile. Il faudrait qu'ils éloignent la pauvreté du milieu d'eux. Il n'y aura plus aucun indigent. Aucune, aucune personne. Eh Luca Duma, mmh. ny Sonia Luca ladumala yoma ga ko le yodome a chindo agboba beti leke mawatu confetti magajon e eh, yenesu suike apostolo no sola maobe et finir le jeûne de prière et revenir à la maison et se questionner qu'est-ce que nos enfants vont-ils manger Finir le jeûne de prière et revenir à la maison et se questionner où vais-je me coucher Finir le jeûne de prière et revenir à la maison et penser à quoi se subvenir Les apôtres, les disciples ont dit qu'ils doivent finir avec la souffrance ou la pauvreté. Et les disciples avaient euh, disons déclenché un combat contre la pauvreté qu'elle doit les quitter alors ce matin Amen. le ciel également a déclenché une bataille contre la pauvreté pour cela dans ce camp de prière et cette matinée est consacrée à la bataille contre la pauvreté mendier tous les jours que Dieu fait et prier sans trouver de quoi se vêtir sans trouver des chaussures à porter et tu as problème des frais de loyer de tes enfants avant que tu viennes ici, ce sont des gens qui t'ont donné de l'argent Ça suffit comme ça Ça n'est assez Dieu changera ton histoire Dites Amen, Amen. Amen. Il y a un choses qui sont trop y a qui sont Il y a des trop Il y a y a y il y a ma toute de amen. Amen. Va ah, dada, Si ma pauvreté va me quitter aujourd'hui, Je deviendrai millionnaire, c'est milliardaire. Dieu doit me bénir. Dieu doit te bénir si tu crois tu vas recevoir ton miracle ce matin je ne vous ai pas écouté tu recevras ton miracle ce matin Hallelujah. Amen. et ce n'est pas l'idée que les disciples avaient émis en demandant de contribuer leurs dons leurs biens qu'ils possédaient qui m'est importante ici, mais ce qu'ils ont dit dans ce passage, disons qu'il n'y aurait plus d'indigents, de nécessiteux parmi eux, c'est cette idée-là qui est la bienvenue chez moi, aujourd'hui quand nous prêchons la prospérité, la bénédiction, il y en a qui disent que nous sommes là à prêcher l'évangile de la bénédiction, si Dieu ne bénit pas ses enfants, ils ne pourront jamais l'adorer dans la pauvreté. Tu peux aller à l'église, parler la langue nouvelle, observer des jeunes prières. Mais revenir à la maison et commencer par penser à quoi manger, à quoi vêtir et à quoi avoir afin de payer la scolarité de tes enfants. Mais je t'ai dit ce matin que nous allons déclencher la bataille contre la pauvreté. Et s'il faut prêcher la sanctification, la vie concernant le royaume des cieux, ce serait dans nos églises. Ici, c'est un camp de prière. Et ce matin, tu recevras ta bénédiction. Moi aussi, j'enseigne la sanctification. Et, Et ceux-là qui me suivent constamment seront que j'enseigne la sanctification. Et s'il si faut le dire, il y en a de de qui de peuvent de témoigner que j'enseigne plus de sanctification que certains dans leur église. Mais est-ce que tu sais? Et là, on ma ouva, elle est la et est là, et la là, elle est là, elle et là, elle est là, et la là, elle est et elle est là, elle est do elle est là, elle est là, elle est là, elle et là, elle est là, elle est me là, elle la pauvreté va quitter du milieu de nous. Je ne t'ai pas écouté. Je ne t'ai pas écouté. Je ne t'ai pas écouté. Pas écouté. Pas écouté. Hallelujah. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, nous pouvons observer des dirigeants et des anciens, des diacres ou des diacres. Des fidèles qui craignent correctement Dieu, qui sont polis, qui respectent tout le monde à l'église. Mais malheureusement, si vous observez un peu dans leur vie, ils sont liés par l'esprit de pauvreté. Quoi qu'ils soient scellés dans votre paroisse, vous allez constater qu'ils sont liés par l'esprit de souffrance ou de pauvreté. Mais les disciples dans la Bible ont dit qu'ils vont déclencher une bataille, une guerre contre la pauvreté. Et ce matin, dans ce camp de prière, nous aussi, nous allons engager une bataille contre la pauvreté. Oh, amen. amen. Alors, ce qui s'est passé le jour-là. Oh, amen. Mais coucou, amen. Et la réunion que les disciples avaient convoquée est que et qu'ils qu vont, qu vont demander à chacun chacun apporte des présents, des dons, et ils vont les regrouper afin de les distribuer à tous les nécessiteurs selon leurs besoins. Alors, s'ils alors, disent qu'ils vont distribuer les dons selon les besoins de chacun, s'ils si constatent que certains parents possèdent cinq enfants, alors les dons seront distribués équitablement. En effet, les gens avaient offert les terrains. Les gens avaient offert des véhicules. Les gens avaient offert des motos. Les gens ont donné de l'argent. Et ils avaient appelé tous les nécessiteux, les indigents, et les dons leur étaient distribués. Dans la seule intention, que lorsqu'ils vont commencer par observer encore le jeu de prière, qu'il n'y ait plus de soucis je dis ceci nous. constamment et les gens rient des fois et nous avons un de nos anciens pasteurs appelé le Agogé et c'est lui qui était en train de nous conduire dans un jeune prière un jour et il nous enseignait disons et qu'ils observaient un jeune prière à Palimé et et le pasteur dans son enseignement, disait qu'ils étaient en train d'observer un jeûne de prière dans la zone de Balimé Et une dame aussi était venue, et la dame, avant de venir à ce jeûne de prière, avait déposé au feu... Du maïs qu'elle préparait. Et au cours de la prière, elle a commencé par mentionner le maïs qu'elle préparait au feu à la maison. Oui. Mélio Aboda eh ben eh ah oh me so blido zo di beneme ba gboa ni nyepé vinye umia badu yejibe et chilano ejidalo alorila no fion ya tayé koé me ba do do ni me nyantochabe mélio aboda nyé o na ahé dagada beyé le tole, church home é gbedodo rasinwa é ya le da abodanyé abodanyé abodanyé et Allez, le, le pasteur a demandé à ce qu'on fasse sortir cette dame en question afin d'aller l'interroger derrière le temple, pourquoi mentionne-t-elle le nom du maïs qu'elle avait déposé sur le feu à la maison, et quand on a commencé par l'interroger, elle a dit non, qu'elle ne savait pas qu'elle mentionnait le maïs qu'elle préparait à la maison et parce qu'elle attendait après le jeûne aller consommer ce maïs là à la maison, elle et ses enfants et c'est à cause de la pauvreté que celle-ci Bien qu'elle priait, elle a oublié la prière qu'elle faisait Et elle a commencé par mentionner le nom du maïs qu'elle préparait à la maison Et elle se souvenait du maïs qu'elle préparait Bien sûr, qu'elle soit dans le temple, dans la prière intense Toutes ses idées se basaient sur le maïs qu'elle préparait La souffrance extrême, La pauvreté alors ces conséquences sont tellement négatives. Et le jour-là, quand le pasteur qui enseignait avait parlé de cela, nous avions tous ri. Alors c'était un témoignage qui faisait vraiment triste, mais ce n'était pas un témoignage qui faisait rire il y en a qui finissent le jeûne de prière et quand ils arrivent à la maison c'est la farine délayée et après le jeûne de prière quand tu consommes la farine délayée cela peut te causer des infections c'est la souffrance qui est à l'origine de toute cette vie. la souffrance Amen aujourd'hui ta souffrance en sera ôtée de ta vie je dis ta souffrance en sera au de ta vie. La maison où s'étaient rassemblés les disciples et le Saint-Esprit était descendu sur eux, c'était une maison à étage. Et quand Jésus leur avait dit, je m'en vais, et quand je serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il viendra vous visiter. La maison où le Saint-Esprit les avait visités. Les 120 personnes qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, la maison où ils étaient est une maison à étage, car le Saint-Esprit habite un lieu sain, le Saint-Esprit habite un corps sain, et, et Dieu te changera certainement de position tu bâtiras certainement une grande maison tu vas supporter tes enfants tes enfants vont évoluer dans leurs études et c'est à toi que l'éternel le fera si tu crois dis grandement Amen Hallelujah. Amen la pauvreté et les dons leur étaient distribués Après Il y en, il y en a qui avaient vendu Les dons qu'ils avaient reçus Et ont départagé l'argent Et ils n'avaient pas apporté La totalité de la somme Ma ou ou ame et là, Dieu a tué celui-ci et celui ma son épouse. Ma a tué celui-ci et son épouse. a et Selain... mm. a me va be a les milliards vont revenir ce matin Des millions vont revenir ce matin Dans véhicule, ce matin « On va te renouveler la voiture. »« Dieu te donnera une moto. »« Ton titre foncier. »« Tu vas recevoir la clé de ta maison. »« Ils en recevrai ce matin. »« Amen. » Et pour cela, Dieu avait approuvé l'idée que les disciples avaient émise. Raison pour laquelle quand quelqu'un est allé vendre son terrain, et la personne a défaqué une somme de la totalité du terrain qu'il avait vendu. Lorsqu'il est revenu mentir aux disciples de Dieu, le Seigneur l'avait automatiquement tué. Lui et son épouse, cela révèle clairement que le Seigneur avait éprouvé l'idée que les disciples avaient émise qui était... Et ce matin de prière, les avions qui doivent embarquer nos colis, nos dons, nos motos, tout ce que nous avons besoin. Comme bénédiction, ces avions sont déjà là. Et ce matin, tu recevras ta portion. Alléluia. Amen. Mais, ameyo si vous voulez. Il y a un autre monde qui est en train de faire une famille. Il a un autre Il y a un monde qui est en train de se faire. Il y a un monde qui est en train de se Il y a un monde qui est en train de se Mauira Mela, Mau Super Vivina, Alice Okekeji, ye call of wooded lava, ye Oh, so beme. Que le ciel vous donne des clés des véhicules ce matin. Que l'éternel vous en donne les clés. Que l'éternel vous, vous donne les clés. Que ton épouse, ton époux est ta portion. Reçois ta bénédiction ce matin. Reçois ton véhicule ce matin. À ton titre en foncier Amen dit éternel ce ne sont pas les hommes de jadis nous qui t'adorons aujourd'hui la bataille contre la pauvreté parmi nous aïe doudou la souffrance à l'extrême et fait doudou les entêtements comme à ymaï la stagnation et nous on m'a dit manque de prospérité n'a pas d'âme à domer qu'elle plie bagages à du milieu de nous maintenant qu'elle s'en a n'a pas d'âme qu'elle plie bagages au pli bosse bagage. à le kataka boca les cabarabas Lente -de, de Sundolo basayande le barabas second la baya, mandoro bo sukende baya, maloria kata le baya, le barabas second le baya, ya ma ma souriante ma soeur de mais souvent on travailler pour toi pour la tête pas dans la pauvreté pas dans la souffrance et à c'est pour les portes à ta ma tu dois transformer l'histoire de cet homme de Dieu. Tu dois transformer l'histoire de cet enfant de Dieu. Et doit transformer l'histoire de ce croyant dans l'agriculture, dans l'élevage, dans les activités commerciales, éternel Dieu. Les artisans. Les diplômés qui sont ici Que le ciel ne s'occupe pas de votre problème Ceux-là qui ont leur société ou entreprise Leur entreprise Éternel Dieu Soukanderebe, Souriambaya, Katakabaya, Makoto Braya, Manda Babori ya bara bayade, dans le, Dans le nom de Jésus Dites Amen. à moi Amen Veuillez dire pour une seconde fois Amen Une troisième fois Amen Écoutez-moi je voudrais éveiller l'attention d'un croyant Les enfants de Dieu doivent obtenir plus de bénédictions Que ceux-là qui sont dans les cultes secrets Ceux-là qui sont dans les cultes secrets Alors si tu ne les dépasses pas très loin Comment pourras-tu leur dire que Dieu bénit plus que ceux-là qui font partie de leur club La Même dans le marché. Qui tu sait bien sûr qu'il y a certains qui sont encore des païens. -e Mais ce sont eux qui sont devant vous. Attends. Tu iras les dépasser. Et parmi les transitaires. Parmi les transitaires. Oh, amen. Amen. Amen. Les gens sont devant toi. Ils t'ont passer. Parce qu'ils font partir de la domination des démons. Les gens commandent des conteneurs de bateaux. Et toi, croyant, tu vas les supplier. Dis, ça n'est assez. Éternel, bénis-moi pour que je fasse ton travail. Dites à moi, Amen. Et je dis très souvent que si tu arrives à acheter... 12 entités aujourd'hui tu as déjà délivré 10 chauffeurs du chômage j'ai fondé une école et les enseignants ou les professeurs dans mon établissement envisagent 43 et j'ai délivré ces enseignants de la pauvreté même si moi je n'ai pas encore mon intérêt Eux ils ont leur profit Alors comprenez bien que des fois La bénédiction que Dieu accorde à ses enfants Ce n'est pas pour ton seul intérêt Mais c'est pour que d'autres aussi en puissent bénéficier Alors là où tu es maintenant Amen. Et après ton départ de ce camp de prière... Le Seigneur va élargir ton commerce Dieu va étendre tes projets que tu as Alors dis éternel du lieu où tu es Les démons de toutes sorte Qui vont se lever contre ma bénédiction Mon passion d'avoir la bénédiction Afin de t'adorer avec que le feu consomme ses démons. Les démons de tout sortes qui se lèveraient contre mon bonheur. M'empêchant d'avoir la bénédiction afin de t'adorer. Que la que la porte s'ouvre, que la que la porte s'ouvre, À vous que la porte s'ouvre, que la porte s'ouvre, que la porte s'ouvre, la porte la dans le nom de Jésus, Amen. Aidez-moi à dire Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. le nom de Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Il y en a qui sont allés acheter des bijoux Afin que d'autres femmes viennent acheter auprès d'elles Mais puisque ces femmes-là sont encore dans la pauvreté, dans la souffrance Elles ne pourront jamais venir acheter des bijoux « Si Dieu te bénit, ta bénédiction ira délivrer d'autres de la pauvreté. » Les années antérieures ou les années passées, nous avions connu une crise financière en raison de la pandémie. Et cette année, cette crise financière continue par faire son petit bonhomme de chemin. Mais Dieu promet bénir les cieux. Dans cette période difficile Et Je fais partie de ces enfants bénis Pour cela dit Éternel, Les démons qui empêchent ma bénédiction Et Quand je vois que mon bonheur se pointe déjà à l'horizon Les démons se lèvent encore contre Que le feu consume ces démons le feu, le feu, le feu, le feu, le le feu, Babarabasaï, boka nous avons prié dans le nom de Jésus Amen et en raison du Covid-19 nous ne faisons plus la délivrance comme auparavant à moins que le Saint-Esprit décide de jouer sa partition parmi nous alors humblement daigne lever tes deux mains les écluses célestes sont ouvertes reçois maintenant ta bénédiction reçois ta bénédiction Oh yeah, you know Reçois ta bénédiction reçois ta bénédiction reçois ta bénédiction reçois ton argent reçois ta maison reçois ton terrain reçois ton véhicule la malédiction la pauvreté la souffrance les endettements la mévente nous prions maintenant Dans le de Jésus la bénédiction est là. Il y a certains, Dieu fera deux des millionnaires et milliardaires. elle est Femme, tu en fais partie. nous vie, elle est Jeune fille tu en fais partie. Moutou, elle est tu en fais partie. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Reçois-le. Après ton départ de ce cas de prière, dit, Dieu va te lever. Il fera de toi une personne mystérieuse. Dit, Dieu te lèvera. Dit, Il, te lèvera. Dit, Il fera de toi un homme mystérieux. Dit, Dieu te lèvera. Dit, ton commerce va évoluer promptement. A dit, homme de Dieu, a dit, tu n'es pas souffrant. L'homme de Dieu n'est pas un souffrant. Il n'est pas indigent ni un nécessiteux. L'homme de Dieu est une personne bénie. Tu es homme de Dieu. Tu ne jouis pas de ta vie. Que le ciel s'ouvre maintenant. Et ton église souffre d'un problème de terrain. Ton église souffre de l'argent Dieu prend là où il n'a pas déposé Il moissonne là où il n'a pas semé alors dans ton église à Que les écrits des cieux souffrent maintenant Afin que les œuvres viennent de l'Occident De l'Orient Du Sud comme du Nord Et qu'il te verse la bénédiction sur toi ouais Reçois ouais Reçois ouais Reçois ouais. Reçois, ouais. Reçois. Ouais. Reçois, reçois, reçois Reçois maintenant La bénédiction financière La bénédiction des terres La bénédiction des véhicules bénédiction des maisons Reçois maintenant fait milliard là où vous êtes que le ciel la déverse sur vous. Que le Saint-Esprit déverse sa bénédiction sur vous. Ce que tu n'as jamais songé de venir. Après ton départ de ce camp de prière. Dieu fera de toi cette personne. Dieu fera de toi cette personne. Dieu fera de toi cette personne. Dans le nom de Jésus. Toutes les portes qui sont hermétiquement fermées. Devant vous, que les portes s'ouvrent, les portes fermées à votre droite, que ces portes s'ouvrent, les portes fermées à votre gauche, que ces portes s'ouvrent, les portes fermées derrière vous, qu'elles s'ouvrent. Partout où ils ont fermé ces portes Le ciel vous ouvre à de nouvelles portes maintenant Ouvrez vos yeux et regardez-moi Ce matin, allez-y dans la victoire Partez dans la bénédiction Recevez les clés de votre maison Recevez les titres fonciers il y en a qui ont énormément dépensé pour s'acheter des terrains, mais malheureusement, ces terrains connaissent des problèmes. et une forme de complot afin de passer par tous les moyens possibles pour t'arracher le terrain. À cause de toi, le ciel s'est levé ce matin. L'éternel va leur arracher le terrain en ta faveur. Les envies qui se lèvent contre ton terrain, le Seigneur va les accraser. Dans le nom de Jésus. Partout où il passe. Parce que tu n'as personne. L'éternel constitue celui que tu as Qu'il donne la victoire à ta vie maintenant Une fois encore je prie Partout où vous êtes Je vous dis Vous qui me regardez Vous qui écoutez ma voix Dans les quatre coins du monde entier Notre richesse est en Dieu pour cela, et que Dieu te lève au-dessus de ceux-là qui font partie des cultes secrets. Dans votre quartier, dans vos localités, dans vos marchés, dans vos bureaux, dans vos établissements, dans les universités. Que Dieu vous élève au-dessus de toutes personnes. Tout ce qui constitue votre besoin. Que le ciel les règle pour vous Alors que tous les malades Daignent placer la main sur leur maladie Et ceux ou celles qui cherchent d'enfants Qu'ils daignent placer la main sur le ventre Jésus guérit Jésus guérit maintenant Jésus guérit Jésus est en train de guérir Partout où tu es Reçois la guérison Reçois la guérison Le gros cœur Jésus te guérit Le gros cœur Jésus te guérit Ta colonne vertébrale Jésus te guérit L'hémiplégie yes, Jésus te guérit. Non, mais, La douleur abdominale, et coula, non, mais, tumeur dentée, yes, Jésus te guérit. Mot de poitrine, le gros cœur, oh, tes organes internes sont infectés. Yes, yo, don, Jésus te guérit de cette maladie le cancer de la tête à la plante des pieds partout où tu as le cancer dans ton corps Jésus te guérit cette maladie incurable les trompes infertiles que la vie les intègre maintenant Recevez des garçons Recevez des jumeaux Des jumeaux Que Jésus vous en donne je prie pour vous maintenant Maintenant, maintenant Les maladies mortelles Le sida Jésus vous guérit de ces maladies Le diabète Jésus vous guérit de ces maladies les hépatites de toutes yes, formes je suis. Jésus vous en guérit. De votre tête à la plante de pied, yes, je suis. Jésus vous guérit. Une fois encore, je prie. Je confie tous les chefs d'État dans la main de Dieu. Que l'Éternel leur donne la sagesse et que Dieu mette en eux la crainte qui est en lui la vérité et la franchise qu'elle soit en eux afin qu'ils dirigent leur nation de même que tous les ministres dans le monde entier tous les députés tous les préfets tous les maires tous les soldats alors tous les chefs traditionnels Nous les confions dans la main de Dieu L'éternel leur prend en possession tous les cœurs Les âmes que Dieu a élevées en dignité Toutes les personnes que Dieu a élevées en dignité Et leur âme est destinée à la perdition à cause de leur élévation ils ont catégoriquement oublié l'éternel Que l'éternel ramène les cœurs auprès de Jésus Je prie maintenant Que les hommes de Dieu Ceux qui travaillent pour Dieu dans la vérité Dans les quatre coins du monde entier Pas pour leur propre intérêt Mais pour le salut de plusieurs âmes Que ta main se repose sur eux Éternel Dieu, je demande maintenant à ce que tu leur saignes les reins et que tu les soignes afin qu'ils travaillent pour toi dans la vérité. Je prie encore que le Dieu que tu es, j'arrête en maintenant les crashs aériens, les naufrages, accidents de véhicules, accidents de moto est si donner la victoire au ciel. Oui, non, afin de qu'il demeure dans la paix. Amen. Amen. Veuillons nous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, qui est-ce qui croit? Qu'il a reçu une portion de bénédiction ce matin Nous sommes légion oh, Amen les filles, les. Tu es béni là où tu es <rire> Et tu auras plus de bénédiction que ça Et, et dans ce temps de prière où tu es venu <rire> Amen, amen. Dis-toi que tu réussiras et tu réussiras encore oh, Amen Amen alors, je vais boucler, disons. Alors, ce lieu est un camp de prière. Ce n'est pas une église. Alors, tout ce que la Bible a dit dans le livre de Malachi. Chapitre 7. Alors, chapitre 3, verset 7 à 10. Les Israélites disent que les nations où le peuple ne donne pas la dîme, pourtant, il prospère ce peuple. Pourquoi eux Amen. Et Dieu leur avait dit. Et depuis l'époque contemporaine des aïeux, ils ont commencé par le tromper. L'homme pourra-t-il tromper Dieu Et eux, ils sont en train de le tromper Ils ont fait des vœux, ils ne tiennent jamais à leurs vœux. Et quand ils vont pour faire un travail à Dieu, quand ils font des vœux, ils ne tiennent jamais à ces vœux. Alors, en face d'une situation compliquée, difficile, quand ils vont à la présence de Dieu au cours de leur prière, ils ouvrent la bouche et ils font des vœux à Dieu disant. Seigneur, si tu me fais tant et tant Je reviendrai te remercier avec telle chose Mais malheureusement, ils ne tiennent plus à leur vœu Alléluia Alors, ce genre de bénédiction dont nous parlons Alors, le vœu que tu as fait, sans jamais le tenir on a lancé un projet dans la maison de Dieu tu t'es prononcé pour ce projet mais malheureusement tu n'es pas venu faire ce que tu as dit alors tu l'as dit dans ton église alors il a dit alors le a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit ou tu as été ailleurs, ou soit dans ce camp de prière ici, tu y as fait des promesses, ton nom a été enregistré quelque part, mais malheureusement, tu n'es plus venu tenir à la promesse, cela pourrait facilement empêcher la voix à tes bénédictions. Alors prenez garde dans vos églises, un peu partout où vous allez, et si vous faites des promesses, de vœux, prenez soin de venir tenir à ces promesses. Et si vous n'en faisiez pas, ce serait mieux. Mais faire la promesse ou le vœu sans jamais le tenir, alors ça, ça gêne. Alors la dîme également. C'est Dieu qui l'a demandé Dieu l'a recommandé à tous les croyants Que s'ils travaillent Et qu'ils gagnent l'intérêt, le gain, le bénéfice Alors qu'ils divisent le gain, le bénéfice en dix parties et ils donneront la dixième portion à Dieu et eux-mêmes prendront toutes les neuf parties restantes. Et ils alors c'est tout comme quelqu'un. Amen. Amen. Amen. Et c'est tout comme quelqu'un qui a mis une somme de 100 000 francs dans une activité commerciale et après avoir entamé cette activité commerciale la personne a mobilisé en fin de compte 110 000 francs les 10 000 constituent l'intérêt le bénéfice que la personne a gagné comment faire maintenant pour prélever la dîme de ces 10 000 francs vous allez diviser les 10 000 francs en 10 parties et 1000 francs vont revenir à Dieu alors faites un tour et devenez des personnes loyal à Dieu dans vos églises un peu partout où vous allez. Alors, Alors la dîme se donne selon l'institution de chaque église et que chacun permet ou bien se mette à respecter les institutions ou les principes de votre église. Amen. Amen. Alors, tout ce dont nous parlons ne constitue pas une institution humaine, mais cela est membre de Dieu lui-même. Alors, la Bible dit celui-là qui est fidèle dans de petites choses, Dieu l'élèvera dans de grandes choses. Sois fidèle. Et dans la promesse que tu as faite, sois fidèle. Dans les dîmes. Et Dieu te sera également fidèle. Je m'en vais te rassurer. Tu ne seras jamais la queue.